Et yo tout le monde, c'est Gégé aujourd'hui pour la FAQ des 150 abonnés donc tout d'abord merci à vous. Vous m'avez posé quelques questions alors je vais souvent baisser les yeux parce que euh, euh, je filme actuellement avec mon téléphone et les questions sont sous mes yeux donc je baisserai bien évidemment régulièrement les yeux. Je sors cette vidéo aujourd'hui parce que on fête les 4 ans de la chaîne youtube. J'ai créé la chaîne le 30 décembre 2015 donc la chaîne existe depuis quatre ans et on va commencer avec la FAQ et les premières questions. Donc les questions s'afficheront juste là voilà alors je regarde le retour caméra pour pas dire de la merde mais juste ici il y aura les questions Et dans la description euh, vous pourrez retrouver euh, la liste de toutes les questions sur ma page internet Où je vous ai euh, regroupé toutes les questions que vous m'avez posées pour cette FAQ spéciale 150 abonnés Donc la première question m'a été posée par Empereur Samuel qui est un ami à moi Qui me demande est-ce que tu comptes quitter Trash Alors non, même je pense je vais rejoindre Trash, ça va leur faire de la pub et tout Ensuite, la deuxième question m'a été posée par Nathan Descarpentriès, qui me demande à quand un feat avec Empereur Samuel Alors, pour ceux qui ne savent pas, Empereur Samuel, c'est un ami à moi qui a une chaîne YouTube. On a des projets en cours, donc normalement, on devrait faire une vidéo ensemble bientôt. Alors, on a ensuite un commentaire de Diego hj 54 qui me dit « Les bulles sont magnifiques ». Alors, merci. En fait, ce qui se passe, c'est que... J'ai pas trop eu le temps de vous remercier pour les 150 abonnés et j'ai donc fait une vidéo qui s'appelle tout simplement Merci que vous pouvez pas retrouver, qui est en ont répertorié où je parlais en vous disant merci et où j'ai mis des bulles. Donc merci pour ton commentaire. La plupart des questions m'ont été posées par Empereur Samuel parce que... on est potes, voilà. Donc il m'a ensuite demandé pour quand la FAQ Donc c'est maintenant la FAQ. Eh ouais, eh vous vous attendez pas, hein. Personne ne s'y attendait, même moi. Mais euh, je pense que je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus fluide entre guillemets, euh, sur les vidéos. Alors ensuite, il me demande, toujours Empereur Samuel, il m'a posé beaucoup de questions, euh, merci à lui d'ailleurs, parce que cette vidéo ne serait pas là s'il m'avait pas posé de questions, parce que j'ai pas eu énormément de questions à part lui, mais ça fait quand même plaisir. Euh, il me demande pourquoi Samuel devrait être Dieu. Il s'appelle Empereur Samuel parce que nous avons un jour rencontré un corbeau euh, que nous avons divinisé. Voilà, alors... L'explication est vraiment éclatée. Il a donc renommé sa chaîne Empereur Samuel, et je pense que Dieu Samuel devrait être Dieu, parce que le monde serait plus beau s'il si y avait plus de corbeaux. C'est tout pour moi. Alors, ensuite, Empereur Samuel me demande si je compte faire un BTS élevage de corbeaux. Toujours pareil par rapport à la fameuse histoire de Samuel. Le je pense que oui, je ferai un, un BTS élevage de corbeaux. Ça peut être vraiment important sur un CV. Ensuite, euh, Empereur Samuel me demande que représente le chiffre 42. Alors pour ceux qui ne savent pas, on a créé toute une mythologie autour euh, du nombre 42 qui est l'origine de la vie. Alors si vous connaissez pas ça, je vous invite réellement à vous renseigner sur internet sur pourquoi l'origine de la vie, 42. On, on a créé un mythe autour de ça qui nous plaît beaucoup. Le chiffre 42 représente la réponse universelle à la vie. J'ai ensuite une question de Empereur Samuel qui me demande quelle est la prochaine étape de ta chaîne YouTube que je vais refaire du gaming parce que maintenant, euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un ordinateur euh, donc c'est un Légion de Lenovo. Je vais sûrement essayer de refaire du gaming donc peut-être un retour de GGKG. Hein. Ensuite, on me en prend Samuel, me demande une description de Capella Voice en trois mots. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Capella Voice c'est un peu euh, le dieu de la musique sur YouTube, il n'est pas très connu mais euh, il fait des reprises qualitatives. Alors, pour le décret en trois mots, euh, ingénieux charismatique et également perfectionniste, je pense. J'ai pris beaucoup trop au sérieux cette question. Ensuite, empereur Samuel, toujours, me demande Mars ou Sneaker Alors, moi, je suis personnellement team Sneaker. Je vous mets un sondage ici. Et ensuite, un sacré filou. Il me demande Doctor Who ou Game of Thrones. Alors, ceux qui me connaissent personnellement savent que j'aurais choisi Doctor Who. J'ai bien aimé Game of Thrones, mais on est tous d'accord pour dire que la saison 8 est à chier. Donc, je dirais Doctor Who. Il aurait mis Doctor Who, Stranger Things mon cœur balance, mais euh, entre Doctor Who et Game of Thrones, je vous avoue que Doctor Who. Pour ceux qui ne le savent pas, je me suis fait tatouer. Voilà, alors cette information ne sert à rien. C'était juste pour... Voilà, comme ça vous êtes au courant de mon évolution. La dernière fois que je me suis montré en face cam, j'avais vraiment une sale gueule déjà. Et ça remonte en plus, donc euh, voilà, Ma... mon évolution. J'ai changé de studio, de chambre, voilà. Bon, le focus va pas se faire, hein, mais euh... il enfin, peut-être que je vous regarde vous, plutôt. Mais voilà, j'ai changé de chambre, de déco, voilà. Si vous voulez un room tour, alors ça ne servira à rien, parce que ma chambre fait 3 mètres carrés, mais si vous voulez un room tour, euh, dites-le-moi en commentaire, toujours pareil. Hein. En parlant de ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, parce que, je vais essayer d'être plus actif, et ça fait toujours plaisir, hein, ça fait une petite communauté, moi j'aime bien. Euh, on a ensuite des questions de Nathan d'Escarpenterie qui me demande pourquoi beau. Malheureusement, il parle de lui. Alors, je ne sais pas, tu l'es, apparemment. Si tu te trouves beau, tu es beau. C'était la petite phrase philosophique, euh, bye GGKG. Il me demande ensuite, et le bac alors Effectivement, on va parler de moi un peu, c'est ma chaîne. Et bah, J'ai eu mon bac avec mention, assez bien, bon, faut pas abuser. Euh, et je suis actuellement en première année de BTS. Voilà, maintenant j'ai 19 ans et euh, je suis en première année de BTS. Et ensuite, dernière question de Nathan d'Escarpenterie qui me demande pourquoi c'est toujours le petit doigt de pied qu'on se cogne dans les meubles. Et je pense que la réponse est évidente, tout simplement, si on se cognait un autre doigt, on aurait pas mal. Et c'est bien la douleur. Genre, je suis vraiment content de pouvoir refaire des vidéos, vous parler, euh, de pouvoir m'exprimer comme... Euh, il y a longtemps, mais, euh, mais ça me fait plaisir. J'espère que vous êtes content que je fasse cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez sur mon site internet pour suivre toutes mes actus. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Et je vais pas dire peace parce que... Bah, c'est démodé. Euh, et non.